Salut, c'est encore moi. Très heureux d'être avec vous. Donc, euh, comme le dit le titre de mon direct, euh, je voudrais vous demander euh, de pouvoir me nettoyer, vous débarrasser de beaucoup d'anciennes choses. Ok. Donc, beaucoup d'entre vous, vous, avez, vous savez que le nouveau est là. Vous savez qu'il y a de belles choses qui vont se passer. Je peux avoir le chargeur, s'il te plaît. Ça va, je vais... Ça va, là, il a preservé le bonheur de l'eau. Ça là, c'est pour le, le, la, euh, la caméra. Pourquoi ça se charge là direct là Je vais demander ça pour elle. c'est pour la caméra, ça repart là où il y a la caméra mmh. il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer et votre énergie est en train de shifter. Vous êtes en train d'être euh, élevé. Vous êtes en train de changer. Certains vont saisi, d'autres ne vont pas. Euh, ce qui se passe, c'est à l'échelle planétaire. Donc, vous pouvez être aux États-Unis, vous sentez ce que je chante et dit. Vous pouvez être à Paris, vous sentez ce que je dis. Vous pouvez être à New York, euh, à Badjoun. Les choisis sont des personnes qui se connaissaient et qui connaissaient leur mission avant de venir sur la terre. Et. Vous saviez que vous avez une mission en venant. Vous avez accepté votre mission en venant. Heureusement ou malheureusement pour certaines personnes, votre mission est même de de désapprendre certaines de vos croyances négatives et d'apprendre certaines croyances positives. Donc, vous voilà. Vous avez commencé à vous réveiller. Vous commencez à vous rappeler de qui vous êtes. Vous commencez à vous rappeler de ce que vous avez décidé de venir faire sur la terre. C'était parmi vous, en novembre, vous ne connaissez pas que vous étiez choisi. Et là, on est en masse. Vous vous connaissez déjà. Vous sentez que votre énergie a changé. Merci. Je veux porter à votre attention le changement qui est déjà en train de s'opérer en vous. Avant, vous aviez besoin de partir travailler de 9h à 21h. Nettoyez les fesses des gens pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, il te suffit de t'asseoir. Tu parles avec quelqu'un deux heures par jour. La même somme d'argent touche ton compte chaque semaine. Bonjour la reine Sfatou, comment tu vas? Dieu m'a envoyé vous dire ce soir. Écoutez, j je suis marié Édouard Edouard. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de. Ce soir je sens. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'atmosphère. Cette nuit, vous allez faire beaucoup de rêves. L'énergie. L'énergie est vraiment à son pic. Soit qui m'ont saisi. Hein. Tu vas rester comme ça, tu vas parler. Aujourd'hui, je suis allé visiter un immeuble. J'étais dans l'immeuble, je vous assure. J'étais dans l'immeuble à la fenêtre, je regardais, j'ai une petite wow. Non, franchement, le monsieur -là a construit quelque chose à Douala. Voilà. Il a construit. Et je reste dans l'immeuble comme ça, là, j'ai un flash de moi. Je dis à mon mari que, tu sais quoi, je me vois dans quelques mois en train de. De, de construire mon immeuble comme ça. Oui, oui, oui, ok. Je rentre le soir, j'ai dit ça vers 14h, 15h, non, 13h. À 19h, je suis en train de regarder les messages que j'ai reçus depuis le matin. Parce que, bon, bien sûr, vous écrivez tellement. Je vois une de mes filles me dire qu'elle a rêvé de moi. La nuit qui vient de passer là, la nuit dernière. Et elle m'a vu devant un grand immeuble. J'étais en train de faire les finitions de l'immeuble et que l'immeuble c'était pour moi. A votre avis, comment est-ce que j'ai pu me connecter à la vibration de ce que Dieu lui a montré le matin? Je vous dis toujours que Dieu va vous montrer ce qu'il va faire dans votre vie. C'est parce que vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas attentif. Tu dois pouvoir te lever le matin où tu auras beaucoup d'argent. Tu dis que l'argent, je sens l'argent qui venir, Que je sais. Et l'énergie dont je vous parle, c'est une énergie qui crée l'argent. C'est une énergie qui appelle l'argent. ça renouvelle, ça fait que quelqu'un vient même pour te faire du mal après il te donne la faveur, ça pour rien ça fait que tu vies tu paies 3 millions l'esprit te dit laisse quelqu'un vient prendre 4 500 euros, 5 000 euros il part avec l'esprit te dit laisse tu te tournes comme ça 3 jours plus tard, tu t'es fait 15 000 euros Parce que l'esprit, tu savais que si tu restais accroché sur les 5 000 euros là, ça allait te prendre l'énergie de 100 000 euros. Et à la fin, on va te donner, on va te remettre 5 000 euros là en 500 000 francs, 500 euros chaque, chaque mois. C'est toi qui allais payer. Écoute-moi bien. Parce que l'affaire que je vous dit là, vous allez rester comme ça là. L'argent va venir. Tu vas dire que ça même doux. Ah oui, je te deviens depuis longtemps. Et tu te rappelles, non? L'année passée, on avait dit qu'on devait faire le contrat ensemble, non? Oui, oui, oui, moi, j'avais tes détails bancaires. J'étais moins à payer. Oui. Tu me livres quand? Et les conditions. Quand vous dites que vous partez dans le moukoua, on vous donne les conditions. là. Je vais vous donner les conditions. Condition numéro un. Dites une si vous voulez. Je m'en fous. Vous comprenez ce que je veux dire. Condition number one. Vous devez pardonner. Beaucoup d'entre vous. Vous retenez encore vos pères dans vos cœurs. Ah mon père, mon père. Hum, Ils sont occupés de moi. Hein. Il a abandonné ma mère. Hum. Quand tu penses à ton père, ta bouche au salon. Sera... Tu vas attraper l'AVC. C'est que vous n'aimez pas. Je vais que vous dit la vérité. Tu vas attraper l'AVC. Pardonnez. Il y a certaines dettes que vous avez retenues là. Le père de mes enfants. Hein? Il quand tu penses au père de tes enfants, tu vas ça là Vous allez caler dans cette position là Mon ex, un méchant comme ça là Tu vas caler dans ça là Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait méchant comme ça hmm. parle plus tu parles aux gens. mon patron il m'a utilisé pendant sept ans il me renvoie sans promotion gardez les dans vos cœurs c'est bien Vos ex qui ont pris votre sont partis avec les. Pardonnez-le, laissez-les, libérez-les. Tu m'as appris. Je te bénis. Invite-moi à ton mariage, je vais venir. Bénissez vos ex. Vous connaissez, non? Hein? Votre père, là, un idiot comme ça. Hein? Quand tu parles. De... Tu parlais toujours mal des pères de vos enfants. Le père, c'est comment Il arrive, pardon. Ça va très bien. Bon, il bon. va très bien. Ils sont beaucoup. Ouais. Continuez, vous allez caler comme ça là. Arrêtez, on ne dit même pas qu'oublier. Arrêtez de parler de ça. Tu racontes l'histoire de ton ex combien de fois par jour aux gens. Yay! Yeah. Jesus. Tu as souffert plus que qui? La est gratuit. Non, tu as bien dit. Na, ton. Vanessa, tu as bien parlé. Sarah Biloa, Vous, vous connaissez? Quand j'ai pardonné au père de ma fille, j'ai pardonné à mon père. Oh là là. Hey! La délivrance de ça. quelle ce que le père de ma fille, il a foutu ma vie en l'air. il n'accouchait pas, c'est que voilà il m'a flatté. J'ai accouché. Maintenant j'ai laissé mes études. Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? hein? Quoi? Mon père alors? Oui. tu m'as abandonné. Ouais, tu ne t'es même pas marié avec ma mère. Wow, oui. Chacun a son bagage. C'est un homme, tu as eu ton mari, vous étiez bien appris les motos. Tu as, tu, tu as son macabre dans ton cœur. Tu es petit, tu me laisses appeler les enfants à qui Au Takabiwa. C'est dans ton cœur, ça fait 30 ans. C'est dans ton cœur. Dès qu'un homme vient dans ta vie, un peu comme ça, là, tu dis Non, le père de mes enfants m'a abandonné, pardon. Mm -mm. Mm. Écoute, tu dois arriver à un niveau même où on te parle, même. On, dit, on te demande que comment on va le père de tes enfants. Ah, non, il va bien. Il va super bien. On s'est appelé l'autre jour. Oui, oui, oui, oui. Oui, il va bien. Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Ton père, ah oui oui papa, non papa va bien. Ah oui oui oui. Tu ça chaque mois tu envoies, tu tu t'occupes même de lui encore. Tu lui son, son argent de bénir chaque fois que moi là à ton père. à comprends que non ma fille, il va la va te bénir. Ton père dans son cœur il est content que non ma fille. Lui-même, il sait que quand tu étais petit, là, il ne s'occupait pas de toi. Hein. Tu grandis. Tu arranges sa maison. Chaque mois, tu vis là dans son compte. orange oh, money, Tiens, le premier. Il reste comme ça. Je dis mais l'enfant, si, regarde Dieu, bénis-la. Bénis-la. Bénis-la Dieu. Vous ne voulez pas oublier les gens, vous ne voulez pas pardonner non, mon père m'a abandonné ma mère quand elle avait elle avait 9 mois de grossesse, moi je ne peux pas lui pardonner ça hum? Hum? ça fait 10 ans que tu n'as pas les papiers tu as pris ton père, tu as mis dans ton cœur. Il me laisse avec quatre enfants, il part où Il est parti se remarier après six mois ils ont là quatre enfants encore te voilà à la maison tes enfants aussi qu'ils parlent de leur père ces enfants sont beaux mignons dès qu'ils commencent à parler de leur père tu sais comment ça va? papa papa lui il est méfiant ah. voilà comment tu as passé ta malédiction de génération à tes enfants voilà comment toi, tu as prié, tu as donné à tes enfants. Pour hier, si vous savez comment les démons entrent dans vos vies pour vous attacher, c'est bête. Donc c'est ça qui m'attachait. La preuve qu'on te demande comment va le père de tes enfants. Qu'est-ce que tu dis de lui? Une femme est venu, elle me voir l'autre jour, je ne l'ai même pas. Quand elle a commencé à me regarder, les me suis levé Je suis parti. Il m'a pardonné avec les enfants, il va se marier avec une autre femme. Oui, oui. Quand elle parlait, tu... Quand la femme-là, tu la voyais, tu sentais la mettre sur elle. Vous dites que vous avez pardonné. Tandis que demain, demain matin, quelqu'un va te demander comment va le père de l'enfant-là. Comment va le père de papyou? Ah, le père de papou. Il est là au Canada avec une femme. Quand tu penses à, tu vois comprendre ton, ton, ton... Il est au Canada, comme une femme. La haine commence là. Ça aurait dû être moi qui l'allais épouser. Ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi. Voilà ça. Il est parti épouser la femme là-bas. Là C'est comme ça que tu te bloques. Condition pour rentrer dans la dimension financière que je viens de vous dire. Donc, ne me cherchez plus pour les consultations. Ne me contactez plus vous dites que vous la consultation. Je vais faire beaucoup de vidéos maintenant. Réservez le lavage. Payez les kits que vous utilisez. J'explique beaucoup de choses dans les vidéos pour que vous puissiez comprendre. Quand vous contactez l'une des secrétaires, des vendeuses, et des représentants. Vous savez ce que vous voulez prendre, mais moi pour me parler là, oubliez, oubliez, je vais encore changer de numéro. Tout ça il de nos secrétaires, oubliez que vous pouvez me parler, oubliez, Regardez-moi. parce que vous êtes paresseuse et paresseux. Vous ne voulez pas apprendre, c'est la vérité qui va te libérer, C'est pas l'imposition des mains, ce n'est pas parce que je veut te faire la vision. Tu dois détecter ton mal. Tu dois t'asseoir, tu te diagnostiques. La semaine passée, une fille entrée, je m'assois dans la salle avec elle. pour la consultation. Elle me dit que, mamie, ça fait là, trois semaines qu'elle fait mon, mon jeûne. J'ai pris le kit de déblocage. J'ai diagnostiqué chez nous qu'il y a un, un mari de nuit. Et malédiction générationnelle qui fait que les filles ne se marient pas. Moi qui m'en fossé je me suis mariée. Voilà, on s'est séparés. Ma petite soeur n'est pas mariée. Telle personne n'est pas mariée. Elle fait tout le chemin. Ma mère s'était mariée. Après deux, deux ans de mariage, pape, elle est partie du mariage. Je sais qu'il y a un homme fort dans notre famille qui nous empêche de nous marier. Elle me met Donc, je me suis assise à l'écouter, écouter, écouter, écouter. Elle dit voilà, ok, ok, ok, ok. Toute seule. J'ai compris à la fin que j'ai même pas besoin de lui parler. Le direct que j'ai fait tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes celui qui a brisé la malédiction de votre famille c'est votre savoir. C'est votre savoir qui va vous amener à notre dimension. Vous allez devenir smart, sage, intelligent. La deuxième chose que vous allez faire et que vous devez faire, qui va vous faire rentrer dans cette dimension financière que vous ressentez depuis, et la première chose, vous devez pardonner. Pardonner. Deuxième chose qui est difficile, débarrassez-vous des anciennes choses. Il y a certains choses dans votre vie qui ne doivent plus être là. Il y a les chats, les chiens, les chaux. Vous avez compris ce qu'il dit. C'est un vêtement que vous ne devez plus avoir dans votre penderie. C'est une voiture que vous devez... Quand que la voiture là. Tu gros dans la voiture comme ça c'est quoi ça Toujours parce que tu veux la voir la voiture. Il y a certains talons là dans ta pendule que c'est penché déjà. Prends tu jettes. Jette. Ça, quand même la grande porte se gratter derrière là comme ça là jette oui merci monsieur tueno hugue prenez moi les choses là vous jeter. il y a les maisons avec les moisissures là où vous êtes depuis des années soit vous arrangez la peinture soit vous sortez de là Donc, si tu attends un avril, quand la crypto va te payer pour payer mes quittes, pardon Marie, il faut que tu quittes de ma page. Je ne veux pas les pauvres ici-là, je t'en prie. Beaucoup de choses que vous avez dans votre environnement, c'est sale, c'est vieux, c'est gâté, c'est percé, c'est déchiré, c'est cassé. Il y a les verres dans votre amour, vous devez vider. Même si tu as deux bons verres. Vous devez. Pour... Je dis que ouais, Seigneur. Il y a une porte dans ta maison là que quand tu ouvres ça fait du coucou Il faut que tu pousses un à... peu Tu pousses un à... peu. Pouf. Tu commences tu. C'était la police qui venait casser la maison de quelqu'un avant d'entrer. Demain, arrange-moi la porte là. Arrange la porte là demain. Non, <rire> il Que, il y a gens, vous serez suffisant de savoir que les gens en Belgique Que vos maisons là sont gâtées gâtées. Tu vis dans un endroit où tu n'as pas peint la maison là Depuis six ans Pour les gens alors c'est grave Au fait Comme ça Il y a même les maris ticones Vous devez prendre les maris Un de mes fils m'appelle aujourd'hui Il me dit J'ai découvert le décepticon de ma vie J'ai dit que qui il dit la mère de mon enfant. Il dit, hein? Il dit que c'est fini, c'est bon. J'ai trop essayé, c'est bon. Je vous donne 7 jours pour faire tout ce que vous dit là. L'énergie là sera partie. Attendez son mère, attendez son. C'est votre problème là-bas. Vous allez lire sur le calendrier des, des, des bateaux-femmes. un d'entre vous tolérer ma chérie arrête de désirer les vêtements que tu disais là stop vide ton amour tu vas te lever un jour tu vas ouvrir aussi un rien dans la moitié tu vas acheter la bille au jour là le jour là c'est bien sa trésor Ma chérie, je te dis que les trois semaines qui vont suivre ta, ton changement d'habit là, tout va changer dans ton environnement. Tout. Même le mari, tu connais là. Il va te dire, ma chérie, je pars où? Il va t'appeler, tu dis que je suis à Baham là-bas avec une nouvelle femme. Que pardon, oublie-moi. C'était l'homme-là qui t'a empêché d'avancer. et so, je n'aime pas les gros. Les, les longues. Oui, je veux effectivement faire des réformes qui vont favoriser la positivité et le progrès. Je veux que l'enfant de 4 ans, s'il arrive, il m'entend. Il dit, maman, tu as dit que On, on porte ça, on met là-bas, non Je n'aime pas les mots de réforme, de positivité. Les... C'est tout compliqué. Je n'aime pas les. C'est compliqué dans ma tête. Mes neurones. J'aime les, les choses simples. Simples. Oui. Si vous saviez comment l'énergie vous votre énergie est bloquée. Vous êtes ça. Est-ce que vous savez que ce que vous regardez, vous devenez? Il y a même les quartiers que vous devez vous je vous assure. J'ai aménagé quelque part, j'ai fait cinq semaines. La sixième semaine, je suis en train de partir. Je vous dis. Parce que mon niveau avait changé. Avant l'endroit-là, moi je suis champion des déménagements, mais... Et quand je vois mes, trois, mes quatre derniers logements, c'était upgrade, upgrade, upgrade, upgrade, upgrade. upgrade. Un nouveau logement que j'ai pris, qu'elle soit arrivée au parking en entrant pour arriver en haut de l'immeuble. Je vois Range Rover, Range Rover, BMW dernier modèle, Range Rover, BMW dernier modèle. Je dis, This is the place. I am I'm at the right place. Enfin, ne écoutez, ne dormez pas. Par le genre que tu as la voiture, tu es le seul dans ton quartier à voir la voiture. Quelqu'un passe il voir ta voiture, il veut gratter la voiture. Que si... tu fais mon pour avec la voiture? Non! Tu dois faire le genre que quand tu vois, tu dis, ah... Il faut... Le modèle là, il me plaît... Ok, moi j'ai la version 2018. Donc je suis 2021. Mm, nice. 22. Nice. Ça c'est mon objectif. Voilà ce qu'il vous faut. Écoutez-moi. Écoutez bien. Je sais de quoi je parle. Et je connais les gens. Je connais les gens qui vont venir me dire que ma reine parler, la fesse c'est comme la blague. Moi, j'étais toujours ici en Belgique. Moi, je savais que mon niveau de voiture pouvait être seulement que 7000 euros, 10 000 euros maximum. Mais voilà, en quatre mois, je suis en voiture 50 000 euros. Oui. Tu as vendu tes produits sans... Voilà. Sans effort. Il y a les petites confrontations Dont vous n'avez plus besoin Quand ton niveau change Et que tu sais que ça a changé Tu vas commencer à avoir des problèmes Avec les gens qui sont en bas Oh mon patron Oh mon baïen m'a fait les problèmes Oh mon mari m'a fait les problèmes depuis trois semaines Your energy has shifted Le matin, tu vas laisser un gars. Le soir, tu vas rencontrer l'autre. Avec le nouveau, ça sera comme si c'était une continuité. Oh chat, ça, aussi. Parce que ta vibration, c'était tellement élevé que là, like, ça fait ça. Ouh, ouh, ouh. Tu quittes tu, les petits, petits niveaux-là. Les stalettes. Les stalettes. Toyota, Yaris. Tu quittes de là. Les petits chevaux là, tu quittes de là. Ton niveau doit augmenter avant que tu rencontres le niveau là. Donc, il y a beaucoup de personnes. Bonsoir, Estelle Valérie. Beaucoup de personnes... Voilà, Marie-Lucie, Marie 26 000 euros. Dans moins de 6 mois, tu auras pour, je vois le chiffre 35 000 euros. Donc l'envie va te venir un moment, il faut, il faut saisir, tu vas voir. Qui vous a dit que vous devez attendre 10 ans avant d'avoir une nouvelle voiture? Même 7 ans avant d'avoir une nouvelle voiture? Qui vous a dit ça? Vous avez vu ça dans quel livre? Hum? d'avoir quatre voitures de parking qui toi-même non parce que tu as acheté une voiture des amis avec lesquels tu es parti à l'université qui n vu, qui n'ont même pas zéro voiture là ah tu sais tu as trop fait ah tu as déjà non tu sais non vraiment non une voiture ça va ça va c'est bon pour bon, maintenant que tu as la voiture il faut chercher à faire tu dis non Seulement une voiture, il me faut quatre voitures. N'ose même pas dire ça à tes amis. il y a certains amis que tu vas effacer, donc tu vas les bloquer de ton WhatsApp. Ils ne voient plus tes statuts, ils n'arrivent pas à t'écrire. Parce que les gens, donc quand tu sais qu'ils ont vu tes statuts, ça fait bizarre. Quand tu sais que telle personne m'a regardé, ça fait un genre. Je vous ai dit d'aller écouter la chanson de Sierra, non Level up, level up, level up, level up, level up. Je vous ai dit d'aller écouter ça, non Je vous dis que c'est vous qui me faites bavarder comme ça. Vous avez demandé trop de choses aux ancêtres. Trop. Je reste comme si ils me téléchargent les messages que parle. Je reste même me reposer. Mon cœur, mon corps ne s'assoit pas. Et je vous a la, voilà la chanson de, de, de Ciara là. Écoutez sa musique. Les anciennes erreurs sont passées. Je ne vais plus jamais les refaire. That's old news. Ça, c'est de l'ancien. Il y a des choses nouvelles. Je l'ai déjà... J'ai fait ça avant. Oh, come on. Allez me regarder les lyriques de la femme, si. Je prends rien. Je transforme ça en quelque chose. I turn nothing to something. My comeback on one honey. Donc, vous m'aviez enterré. Vous pensez que je suis parti Je réapparais. Tu vois, le genre de quartier, quand tu avais dit que oh, elle a pardon, on a dit la velle. Pas fait ton lavage au sel, lavage au cendre, lavage à ceci. Tu réapparais là-bas avec une BMW. Et c'était un peu intentionnel. Tu passes dans un des restaurants du quartier, là. Tu ne passais pas là pour montrer ta voiture. il Ils t'aperçoivent. Elle dit, less talking, more action. Je parle moins et j'agis plus. Just got on CC coming. I just keep elevating. Je m'élève seulement, je continue seulement de monter. Plus de pertes. J'upgrade. Job Job great encore, J'upgrade encore. Mes, mes leçons m'ont donné des bénédictions. Maintenant, je les transforme en argent. Voici le genre de femme qui vous devez avoir. Voilà votre ami. Voici votre genre d'ami qu'il vous faut. I'm chilling, je me relaxe, je gagne, je monte sur un autre niveau. Oh, tu peux parler comme tu veux. You can talk all you want. Tu me vois? Moi, je vois plus grand. C'est la chanson de Ciara, Level Up. Je n'ai peur de rien, elle dit, et je peux tout avoir. Après, fait five. 4, 3, 2, 1 Let's go Level up, level up, level up, level up, level up Après dit L'autre partie maintenant Fake friends Les faux amis, je les ai jetés Comme du papier Léger Maintenant je forme l'équipe des gens qui aiment Je ne veux plus les haters I'm grinding, je bosse I'm shining, je brille, up up up, on my way, je monte je monte je monte. Dieu merci, je ne m'assois jamais, I never settle, je ne reste jamais à un niveau. Thank God, I never settle. This view is so much better. Oh, thank you, Ciara. Merci Ciara d'avoir chanté la chanson-ci. Oh Seigneur, ils sais pas pourquoi sa chanson-ci comme ça là. Je suis assez j'ai la révélation de la chanson-ci. Je n'avais jamais lu les, toutes les paroles. Elle dit la vue que j'ai d'ici est beaucoup mieux. This view is so much better. Je remarque, elle est maintenant au 25e étage de la tour euh, du Wiz Khalifa. Alors qu'avant, elle était à Tonganville. Dans, dans, dans une petite maison là-bas. I'm chilling, I'm winning. Like on another level. Après, quand elle dit « All is level, on another level, elevate your level. » Voilà ce qu'elle dit. Vous êtes à ce niveau, élève ton niveau. Graduate, ça veut dire avance. Parce qu'il n'y a personne sur le niveau où tu as très parti. Après, il dit « Na, na, na, na, na. Oh my God. » Et après, il dit « Élève ton niveau. Élève ton niveau. » Vous avez trop dormi. J'ai traduit la chanson de Ciara, la Level Up. Si vous avez dansé ça sans même savoir ce qu'elle disait. Si tu ne le fais pas maintenant, tu vas faire quand? Ça fait cinq ans que tu planifies d'acheter la chaussure là. Ça fait 9 ans que tu aimes la cayenne. Hein? Tu parles de la Range Rover décide que c'est l'année ci l'année ci d'ici et à go drive that Benz, à go drive that Ferrari. tout là bas c'est là dedans ce so, matin est passé euh, euh, on était à bonapriso le matin très tôt je suis là bas pour, euh, pour baigner un magasin en rentrant C'était l'heure de sortie, donc il était 7h50, donc les enfants allaient à l'école, et tout comme ça. Et là, on voit Prado, Prado, Prado. Et là, je dis à mon chéri, tu sais quoi? Tu vois, moi, une de ces familles, si la Prado, pour eux, ils prennent une Prado de 50 millions, ils payent ça en un mois. C'est quoi qu'on a dit? est qu on a mis quelque part? Que... Donc, on est venu accompagner les gens sur la terre. Vrai, vrai. Donc, toi, là, tu es venu accompagner certaines personnes. Tu meurs, on te met dans un cercueil en planche, comme ça, là, bizarre, bizarre. L'autre, on le met dans un cercueil en 15. Yes. Qu'on a acheté ça à 1 million. On fait la cérémonie à 40 millions. Donc, tu es venu les accompagner. Tu dors dans ta chambre. Tu es dans la chambre ce soir. Pendant qu'il y gens qui sont dans les maisons de 7 chambres. Donc tu penses que tu viens venu accompagner les gens-là. Hein? Donc quand Dieu crée il s'est dit. Loulou, Bokali, je ne t'aime pas. Attends, je vais te donner une petite, petite, petite voiture là-bas. Ah, toi, je t'aime. Oh. Allez, prends trois voitures. Prends Cayenne, Range Rover. Voilà. Hein? Et les choses sont en train de changer. La fortune est en train de quitter de des mains de certaines personnes. C'est en train de venir dans les mains d'autres personnes. Et ces personnes qui reçoivent là, c'est les choisis. C'est nous. Bonsoir, Car, Alain. Tu restes comme ça là. On t'appelle pour un business seulement parce que tu connais quelqu'un quelque part. Que ta commission, c'est 20 millions. Prends tes 20 millions. Ouais, tu connaissais quelqu'un. Prends. Prends seulement. Éc écoutez, dites-vous à partir de ce soir je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Dans les belles, des bonnes nourritures, c'est seulement d'autres personnes qui vont manger hein Dans les... tu ha! j'ai jet privé tu vas seulement voir sur les instagram les gens hein c'est parce que ne vous montre pas moi, mon quotidien hein? et mon gars me dit qu'il faut que j'arrête que je dois vous montrer comment je vis peut-être que vous croyez que je, je souffre pas moi et que, montre à tes followers comment ta vie en de changer il faut qu'ils comprennent dit là c'est réel c'est pour ça que les paroles vous sentez ça à l'intérieur de vous vous savez que ce que j'ai fait vous gars, décide toi que je suis pas venu je dois aussi prendre mon selfie dans mon jet privé je dois aussi faire mon tous les tous les jours tu achètes mon 4, 4 8 vitons 5 Gucci. Et c'est ce qui fait ce moment-là. Il Donc vous pensez qu'Instagram, là, c'est seulement pour les autres que vous allez seulement voir tous les gens. Ah Vous n'avez même pas encore touché l'argent. Tu vois, je première classe. Tu arrives, grosse voiture t'attends hôtel 5 étoiles, ça devient ton quotidien, donc habituez-vous au luxe, habituez-vous que votre vie soit, donc dans vos vie, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a les gens qui ont l'argent et ils souffrent, toi tu auras l'argent, tu auras le bonheur, il n'y aura pas la souffrance. Tu te maries, tu parles de ton mariage, trois semaines tu organises, tu te maries, ça finit. Tu te lèves, tu dis que tu veux l'enfant. Premier mois, tu conçois. Écoutez, il y a un degré où tu ne souffres plus. C'est ça qu'il y en a parmi vous, tu redoutes que ah, si on se marie, après on cherche l'enfant, est-ce qu'on va te trouver Premier mois ma chérie. Pam, c'est entré. Tu as même 43 ans au-dessus. Tu dis que yes, la reine Josine, tu m'as bien préparé pour la fesse. Oui. Tu tapes encore deux enfants. Deuxième enfant à 45 ans. Et écoutez. Hein, vous allez vous regarder dans six mois. Vous regardez en arrière. Elle avait besoin. Donc il peut. Tu cherches le problème comme ça, tu ne vois pas. Tu es heureuse. Tu es dans une relation, tu es aimé. gars Donc ça existait. Everything I put my hand, go up. Mm -mm -mm -mm. Amen. Good news, go look at me. Amen. Amen. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Il a fait la c'est de l'homme là jusqu'à C'est comme si c'est mon cousin Donc vous allez aussi mourir sans voir le luxe Sans toucher ta voiture Tes sièges en cuir Que tu as commandé Dans la maison qu'on fabrique On a mis tes initiales dessus Gars, Beyoncé a chanté une musique là hein. ah, ah. Vous savez, parfois, hein, j'ai la musique que je mets, la musique prêche, ça me prêche. Il y a la chanson où il chante Apes of, of Carter, un truc comme ça, la Beyoncé et Jay-Z. Elle dit, Spend mom on the fast, go fast, fast, fast. Fast, like my lamb. Après, on m'a dit, I got expensive habits. C'est-à-dire, j'ai des habitudes très chères. J'ai des habitudes chères, j'ai des habitudes chères. Donc, je peux rester au salle le matin et il dit que je vais manger un petit déjeuner qui vient de Paris. Alors que je suis à Badjoun. On prend un, un jet. On fait piou. J'ai dit ça à minuit à mon chéri. Il arrive à Paris. Le chef des champs élysées fait ça. On Après, on fait piou. L'avion revient encore. Ça me trouve à 9h qu'il vient de me réveiller. On dit on « dit, on dit, Madame, votre petit-déjeuner est servi. » C'est un blanc qu'on a pris au champs élysées Quand il va finir, me servir on le s'il va encore rentrer dans le jet pour vivre encore au repartir. <rire> on a trop minimisé les Camerounais. Écoutez, dans 15 ans, qu'on va regarder en arrière, tout Badjoun sera à l'aéroport. Piste d'atterrissage. 53 jets privés à la conférence de Jocelyne. Vous êtes tous venus à Badjum. On dit que les Camerounais là veulent nous montrer quoi. Non, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Ils They juste you know. just discovered the God in them. They just found out that they're not ordinary people. And they decided to shine. Whatever the circumstances. Whatever the situation. And they don't care what you're thinking. They don't care what you're thinking. They don't care about you, actually. They're not afraid. They're not afraid to die. They're not afraid to fail. They're not afraid of your opinion. asking for permission. Come on. Everybody say amen. Amen. I say my own amen. Mm -hmm. L'argent c'est l'énergie. Accumuler beaucoup d'énergie. Just get the energy, get the energy, you will see your bank account, get the energy. Il y a les idées que ça va entrer dans ta tête, tu dis non, non, non ce n'est pas possible. L'idée dit que ouais, laisse-moi entrer dans ta tête, non, que please. Tu dis non, j'ai pas encore vu ça, n'ai même encore vu ça, Badjoun. L'idée te dit que ouais, laisse-moi entrer dans ta tête, non. La Bible dit que les yeux n'ont pas encore vu. Les oreilles n'ont pas encore entendu ce que Dieu a prévu pour moi. Chez en Afrique, vous n'avez pas encore vu ce que, ce que Dieu m'a fait avec moi. Là. Vous n'avez pas encore vu. Laissez vos ailes pousser. On parle de votre avenir. Je vous parle de votre vie ou de votre mort. Drake a dit « Everybody dies, but not everybody lives. » Parfois je reste comme ça, je peux pas mettre les anciennes chansons de Drake, de Nicki Minaj. Je vois quand ils étaient encore, ils se cherchaient encore. les faux diamants, les faux bijoux, les fausses perruques, mais il y avait la vision. Et le temps là, tu ne pouvais pas les dissuader, non. Rappelez-vous de Nicki Mina quand la est boum boum, can you hear now? Boom boum boum boum boum boum, hey, like a super bay. Boom boum boum boum boum boum, hey. Ça fait peut-être 12 ans qu'elle a chanté la chanson ça. Le temps là, Nicki Mina, elle venait fait faire sa chirurgie, ça ne donnait pas encore bien. Mais même maintenant, elle sait que même si c'est si <coughs> le rap qui va sortir, et on va payer. Elle se lève le matin, elle fait une chanson, le soir elle fait l'autre, elle peut être un peu l'enfant, après elle vient faire l'autre. You got to own your craft. Moussa, tu ne te sens pas bien, tu parles à l'hôpital, non. Comment vous voulez encore... Qu'est-ce que vous voulez de moi je veux que laisse mon direct pour te parler de toi. Naboua Tina. Ben, T'es déjà dans les étoiles de les dimension. Il faut qu'on me descende de là. Il y a des choses que vous avez déjà vues souvent. Que vous allez faire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a parmi vous, vous serez, avant la fin de cette année, vous serez des célébrités. Il y a même certains abonnés qui veulent vous enlever sur ma page. Hein. Je ne veux plus n'importe quel followers. Je ne veux plus n'importe quel followers. Parce qu'il y a les commentaires que vous faites ne veulent même plus lire. Je ne veux plus vous lire moi. restez matin, vous ne voyez pas ma page, je vous ai bloqué. Vous êtes parti. Oui. Libérez la ligne. Bah, depuis que vous m'écoutez, vous avez fait quoi? rien. Vous n'avez rien fait, non? N'est-ce pas? Voilà. Ne faites pas. Vous verrez ça, les gens qui font. Ça arrive chaque nuit. Vous serez seulement dans l'avion en train de voyager. Chaque nuit vous sera avec Eto. Chaque nuit vous serait... oh, je suis que chaque nuit avec les stars. Parce que tu sais dans toi. Que ça c'est. Je suis censé être là-bas. Tu rêves, tu en Tu avais Beyoncé ou avait rien à vous parler. des oui, Beyoncé, Et oui, Jocelyne. <rire> Hey, how are you doing, girl? Am I coming over? Did you know? let me come over. She's like, oh, no. Okay, I'm going to send you my, my driver. And you're like, okay. Yeah. See, how is Jay-Z? Well, yeah, he's doing fine, you know, but, you know, you know, with the kids, they're just, like, you know, all over the place, but, you know, we doing well, we're fine. Yeah. He went to Bahamas yesterday, you know, but it's okay. I'm just, I'm going to wait for him, you know. I'm like... Yeah, I'm just gonna chill and do some chopping, you know. I bought like 10 de bag yesterday. Yeah, it was quite nice, you know. Yeah. Yeah, that was good. Yeah. Mon discours n'est pas pour tout le monde. Nous sommes que la fille a parlé avec ses cheveux bizarres comme ça là tu sais quoi, pas seulement. You know for me. My people know, my, they know me. Mes gens me connaissent. Maintenant, je veux les femmes et les hommes d'action. Je veux les gens d'action. Je vous donne les directives sur la page ici. Je vais bloquer comme il n'est pas permis maintenant. Je veux les témoignages d'action. qui été écouté, je suis parti j'ai sauté, j'ai fait ça. J'ai investi mes 500 000 que j'avais. Cinq semaines plus tard, voilà ça, j'ai 50 millions. Yes. Pamela Ngono, bye. Bye. Si ne veut pas la voix vous croyez que les autres abonnés vont venir comment là vous le savez rien ne change je cherche les facebook tic là je vous enlève sur ma page si avec tout ce que j'ai fait la matinée ne vous a pas énervé jusqu'à vous êtes parti c'est que vous êtes vraiment ma personne je suis là je veux changer ta vie je te force gars. tu sais quoi pas pas tu quand tu vas sur Facebook et c'est là que tu me donnes quelque chose. Vous aimez qu'on vous supplie Ouais, fais ton lavage, non Ouais, ne fais pas. Ouais, ne fais pas, B. Tu as compris, B Vous allez lire le, sur le calendrier des Ukrainiens, comme on a dit, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Une fortune qui est dans l'espace, dans l'air. L'énergie est là. Ça a commencé depuis un ou deux mois. 2022, c'est si ça c'est une année clé. Si tu ne deviens pas riche en 2022. Là, tu n'étais pas bien là au village. de signe C'est pas bien là au village Mmh. Bon, j'ai terminé. Contactez les représentants dont vous donner le prix des kits. Si vous n'avez pas l'argent, l'avez-vous juste avec le sel simple. Vous avez compris. Et si vous ne voulez pas nouveau, vous quitter, soumettez. Vous avez compris, non Les abonnés, vous juste... Verrouka on envoie ton, ton truc sur, sur le 680. Envoie ta commande. Ton DHM va partir lundi. Si vous avez fait les commandes, on n'a pas encore envoyé. Faites les messages, je vous en prie. Bienvenue aux nouveaux abonnés, vos vies vont changer, je vous ai attiré à moi, si vous êtes pauvre, commencez à vous laver avec le sel à partir de ce soir, ok, si vous êtes pauvre, vous ne voulez pas devenir riche, quittez sur ma page, je vous en prie, ne vous inquiétez pas, partez juste passer. ok, just, just, just, just, just move on, ok, just, just move on, it's okay, you know, I'm fine, just move on, Maintenant, si vous êtes arrivé, pas de consultation. Je ne fais plus de consultation. J'explique. Dans la journée, j'ai fait... C'est comme ça, ma troisième vidéo de la journée. J'ai expliqué les kits en journée. quel kits vous devez prendre. Commencez par le kit déblocage. Si vous venez d'arriver ici comme ça, vous ne savez pas de quoi je parle. Prenez un kit déblocage, vous utilisez. OK? Le kit déblocage, vous pouvez l'avoir au Cameroun, 25 000. Euh, France et tous les autres pays, c'est dans les 50 euros comme ça. En fonction du pays états unis Canada, les numéros sont là. Vous ajoutez à ça 3 à 7 jours de jeûne. Et vous mettez votre situation devant le Seigneur. Seigneur, ouvre mes portes. J'ai long, longuement enseigné sur les malédictions générationnelles sur la page. Vous montrer comment détecter si tu as une malédiction. S'il y en a une, pas maintenant. Tu prends le kit fondation. Quitte attirance, peut-être on te drague, tu ne reçois jamais l'argent. Tu vends les produits, les clients n'achètent même pas. Tu as l'impression que les gens te détestent. Il te faut le kit déblocage et attraction. Dans le kit commerce, tu as un business que tu fais. Tu, donc tu ne travailles pas pour quelqu'un, mais tu, tu fais un business. Ça, c'est le kit commerce. Et à tous ceux qui complotent dans mon dos, tous ceux qui complotent, que ce soit mes anciens employés, que ce soit mes... Je vous souhaite du courage. Vous avez compris. Beaucoup de courage. Tous mes clients icônes qui parlent avec mes anciens employés aussi. Vous comprenez. Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore sur ma page. Vous m'avez insulté à mes employés. Ou vous avez, vous avez fait. Je ne sais pas comment vous êtes encore abonné sur ma page. Ça n'a même pas de sens. N'est-ce pas? Mais je vous salue quand même. I put my hand must work my name would open doors Amen c'est ça, l'énergie doit toujours être high l'argent suit l'énergie l'ang suit toujours l'énergie l'ang suit l'énergie donc si vous voulez l'ang il faut avoir l'énergie et si vous voulez l'énergie, il faut avoir l'ang Bon, c'est une très bonne soirée. À demain matin. On va maintenant faire beaucoup de petits petits vidéos pour se booster, parce que je dois vous booster. Vous devez avancer. Everything I put my hand must work. My name will open doors, amen. Holowaga oh, will oh, be my God, amen. Bonne soirée.